Une réforme de la LPP est nécessaire de toute urgence. Avec la proposition du Conseil national, une solution équitable et abordable est sur la table. Le niveau des rentes est assuré, il existe des mesures de compensation équitable pour la génération de transition et un plus grand nombre de personnes à revenus réduits reçoit une rente. Et surtout, la redistribution contraire au système entre la jeune et l'ancienne génération est réduite. La proposition du Conseil national offre donc une réforme de la LPP équitable pour les assurés.